Voilà, c'est parti les copains pour l'année 2019, premier trail de l'année, on est au Trail Air Run à Trey Air, donc une petite commune au nord de Nantes Et je suis avec le copain Run Actu voilà. Donc là nous sommes au départ, les gens sont déjà partis parce que le principe de la course c'est une heure de, de, de départ, on peut partir entre 8h30 et 9h30 Quand on veut, pour faire 25 km, avec seulement 4 portions chronométrées 4 et euh, donc on choisit l'heure de départ donc bah écoutez là le flow est déjà parti, petite image au montage. Salut Lisa Voilà, vous voyez les gens sont déjà partis. Et nous on va partir maintenant, donc on est 2, euh, 3 sur, <rire> sur la ligne de départ. Eh ben <rire> Allez c'est parti Bon on arrive à bientôt à 2,5 km. Et c'est assez perturbant parce que, bah, on est tout seul quoi. Alors on est 250 au départ, mais euh, mais du coup comme on peut prendre le départ comme on veut, bah, tu te retrouves tout seul au départ. Alors. Euh, c'est où C'est là Là. C'est tout euh, Bah du coup, ouais. On Mais est perdu. <rire> Valisage, euh... Ah ouais, c'est par, si, par là. Si, c'est par là, il y a un chemin, Donc quoi, de... si... Si t'es tout seul... Ouais. <rire> et bah tu peux te faire niquer la gueule. Parce qu'on en a déjà repêché tout à l'heure. Voilà. Ah. La maison de tante de qui est... transformée en fontaine. Merde Viens cannabis Un cannabis Bon alors nous voilà à 3,7 km La première spéciale est dans 200 mètres Donc euh, bah, ça va partir quoi C'est assez perturbant, vraiment Je vais le dire souvent ça je pense Donc là ça va commencer à envoyer du steak on verra. Et voilà les gars, première portion chronométrée. Donc on va se faire scanner avec le petit téléphone. Ouais. Et... C'est bon oh, C'est parti Wouhou bon, Il y a 4 km encore. Il 4 km Le premier départ à nouveau. Daniel Bailey, donc en le ici Sheldon qui passe Ça y est, le qui est parti L'Express L'Express Le TGV est parti Sheldon la 58, 58. Du non, vas-y, temps. Allez, c'est parti, gestion. Pendant que je suis en train de perdre, run actu. Oh, je vais rester là. C'est bien. Un joli zigzag qui casse bien les pattes. effectivement le terrain est un peu gras faut faire gaffe on a une jolie descente là pour récupérer après ce zigzag de fou ça fait du bien et voilà on arrive à la fin de la première étape c'est bien intense et voilà allez un petit scan bonjour c'est bon merci De ah. <rire> Allez, le petit temps de repos est terminé. Deuxième étape de la spéciale. On va passer au petit scan. 3 km Ouais, ça démarre, démarre, démarre ah. en on On est Allez c'est reparti pour 3 km Et euh, la poteau il est déjà parti Premier virage on ne le voit déjà plus Ah si le voilà Et voilà C'est la fin du deuxième spécial J'ai pas beaucoup filmé parce que ça pique de ouf. Merci ah, super, ah là t'es chronométré Yes C'était bon Attends, c'était bon. ici aussi, de toute façon c'est plus chronométré C'était bon non, non, Ah oui, je parce qu'il Non, Ah oui Non bah on a, on a tous suivi en fait Bon bah voilà, un petit couac On suivait tous le premier et Échec de parcours Alors heureusement que c'est sur une portion non balisée Allez c'est parti pour la troisième étape La plus rapide d'entre toutes 2 km 400 Bon voilà ben ça va être la plus rapide quoi Et ça a l'air d'être bien la gadoue. Allez la partie Allez 400 mètres Et voilà Fin de la troisième et avant dernière étape maintenant place un petit ravitaillement qui va faire du bien, beaucoup de bien. Bon, bon yes. de Merci. Non, non, non. Allez, place au ravito. On va manger un peu, ça va faire du bien. Allez, c'est reparti pour la dernière étape, quatrième et dernière, qui va faire euh, 4 km un peu plus. Voilà. Voilà ah voilà Et euh, bon... Il est temps d'arriver quoi Parce que c'est vraiment intense pour les muscles quand même Allez Salut Vous voulez pas vous, vous mettre un peu plus loin La bon, bon, allez, on peut monté, là, allez Allez, allez c'est bon Yannick. Allez c'est parti <rire> Bon voilà Le sprint est terminé Maintenant gestion sur 4 km. 4 km, environ 20 minutes. C'est frais quoi. Allez, go C'était le dernier Voilà ce trail run se termine en compagnie de Ranactif toujours qui m'a mis la grosse misère. Et voilà, terminé pour ce premier trail de l'année qui fut très très sympathique. Une bonne organisation, faut le dire. Le ravitaillement était vraiment au top. Donc euh, voilà, pour une première édition, c'est euh, un franc franc succès. Donc euh, ce sera avec plaisir que on reviendra sûrement l'année prochaine. Moi je vous dis à très très bientôt, le prochain trail c'est le trail du Glazik et c'est 55 km. On se dit à bientôt, défiez-vous, bye bye, ciao ciao.